Bonjour à tous, je suis Cécile Pellegrini, docteur en droit et maître de conférence en droit privé à l'Université catholique de Lyon. Je co-dirige le Bachelor of Civil Law, un double diplôme de droit que je vais vous présenter ici en trois minutes. Alors de quoi s'agit-il La faculté de droit de l'UCLI vous offre la possibilité, dès l'entrée à l'université, de suivre en parallèle de la licence de droit français en trois ans, une licence de droit irlandais. Ce double diplôme est organisé en partenariat avec la National University of Ireland, Maynooth University. Au terme de trois années, vous obtenez un Bachelor of Civil Law en double certification avec l'Université Lyon 2 et l'Université de Maynooth. Alors, quels sont les objectifs de ce double diplôme Il a pour objectif de vous former à la maîtrise du droit dans deux cultures juridiques différentes, le droit français d'une part et la common law d'autre part. Il permet à l'étudiant qui le suit d'acquérir des compétences juridiques et linguistiques internationales. À côté d'un double bachelor, forge donc un profil de juriste international et assure une employabilité forte. Comment ça se passe en pratique Ce parcours renforcé consiste à suivre deux premières années de droit à l'UCLI, tandis que la troisième année a lieu à Maine University en Irlande, près de Dublin. La possibilité vous est alors ouverte de rester suivre sur place une quatrième année en vue d'obtenir un LLB. La situation géographique du campus nous offrira un cadre privilégié pour vos études. Vous pourrez profiter de la proximité de Dublin et découvrir les richesses de la culture irlandaise. Quel type de cours allez-vous suivre Les cours du bachelor se répartissent entre cours de droit français de licence classique et matière d'initiation et d'approfondissement aux matières de la common law, tels que Introduction to Common Law, Criminal Law, Contract Law ou encore Property Law. Quels sont les débouchés Une fois obtenu, le Bachelor of Civil Law ouvre la possibilité de poursuivre des études en France ou à l'étranger dans un pays de Common Law. On peut ainsi poursuivre une quatrième année de LLB en Irlande ou un Master de droit français et entamer ensuite une, pr une préparation au concours d'accès au barreau français ou à certains barreaux des pays de Common Law. La maîtrise de deux systèmes juridiques permet à ceux qui le souhaitent d'envisager une carrière internationale et destine notamment les étudiants à travailler en anglais dans le domaine des affaires internationales. Outre les cabinets d'avocats, on pense aux entreprises disposant d'une activité internationale, au journalisme, à la politique, aux ONG, à la traduction juridique, voire encore à la fonction publique européenne. Pour tous ces débouchés, la maîtrise de l'anglais juridique sera évidemment un atout indispensable. Quel profil pour intégrer ce parcours universitaire eh C'est un parcours qui s'adresse aux bacheliers qui souhaitent commencer des études de droit ou à des personnes en reprise d'études qui souhaitent entamer un parcours juridique international. C'est un parcours exigeant qui implique une bonne maîtrise de la langue anglaise, un niveau B2, ainsi qu'une forte capacité de travail permettant de mener de front les deux diplômes. Cette formation est disponible à Lyon, sur le campus Saint-Paul, ainsi qu'à Annecy, sur le campus Alpe-Europe. Quels sont les atouts d'étudier un double diplôme Étudier deux systèmes de droit en parallèle présente de nombreux atouts. Parcours d'excellence, ce Dual Degree bénéficie d'une formation à taille humaine. L'UCLI offre à ses étudiants un accompagnement personnalisé jusqu'à obtention du diplôme. Si ce diplôme vous intéresse, il vous suffira de candidater lors de la procédure parcoursup ou de prendre contact directement avec notre faculté de droit.